jeunes, des moins jeunes, des plus vieux. Et alors, regardez ça, en sabot de bois. Il faut le faire, ça. Ça, c'est vraiment la tradition paysanne. Les vieux costumes de chez nous. Ce groupe a été créé en 1970. 40 participants aujourd'hui. Costumes traditionnels de l'époque, paysannes. Beaucoup d'avenir, je l'ai dit, avec ce groupe, puisqu'il y a plus de 50%, très rare, Cabrettes sont les instruments qui accompagnent ce groupe. On les applaudit bien fort. Ils sont de chez nous, du Lot, du Quercy. Allez-y, messieurs. Merci, monsieur vous. Salès. Donc les pastoraux du. I don't you.